Salut à tous, ici Carboom. Bienvenue donc à cette petite vidéo d'annonce. Alors en gros, donc qu'est-ce que j'annonce dans cette vidéo Et bien tout simplement un petit programme de vidéogaming qui vont sortir de manière hebdomadaire si tout va bien et qui auront donc comme sujet un jeu Telltale. Le jeu en question, ben je je vous le dire, il s'agit de la première saison de The Walking Dead. Je fais partie des rares à ne pas avoir vu de let's play ou autre de, de, de ce jeu. J'ai vu la saison 3 euh, faite par euh, Joueur du Grenier, mais je n'ai jamais euh, vu de let's play de, du jeu. J'ai vu 2-3 images, euh, peut-être une ou deux scènes à un moment, mais pas plus. Ce qui fait que pour moi aussi, ce sera une grosse découverte. Donc voilà, c'était pour vous annoncer ça. Si tout va bien, ça sortira tous les mardis. Je ne sais pas si je ferai d'autres let's play telles Déjà, il faudra que j'acquière d'autres jeux tel tel si je veux continuer, mais... Je verrai en temps voulu, je vous tiendrai au courant, vous en faites pas. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc merci à vous de regarder mes vidéos et merci à Scar de m'héberger pour faire cette petite annonce. I was watching you. Sur ce, bonne soirée et à bientôt sur Geekworld.